Mais au fait, c'est quoi un « maker » Si tu poses cette question, c'est que tu n'as jamais entendu parler de ce terme. En bref, un « maker », c'est un bricoleur. Mais alors, un maçon, ou un menuisier, ou même tonton José, c'est aussi un « maker » Bah, oui et non. Être un maker c'est surtout un état d'esprit. Ce n'est pas juste remplacer un châssis parce qu'il grince un petit peu ou placer un nouveau moustiquaire qu'on vient d'acheter au supermarché. Le maker va chercher à le faire de lui-même, de A à Z, en cherchant une solution à son problème. C'est ce qu'on appelle le mouvement do it yourself, ou plus communément appelé DIY. Bref, c'est une volonté de faire soi-même des objets du quotidien et de les rendre utiles. Mais attention, il existe énormément d'outils et énormément de partenaires pour nous aider dans cette démarche. Il existe aussi d'autres mouvements que le do-it-yourself, par exemple les rois de la récup. Les rois de la récup auront plutôt tendance à récupérer des déchets, de vieux objets qui ne sont plus utilisables ou utilisés dans, le, dans la maison et de leur donner une seconde vie à travers un nouvel usage. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. A la prochaine, et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à défoncer ce pouce bleu. Et surtout, reste créatif